cette atmosphère. Bonjour. que le réseau est bien. je viens purifier l'atmosphère Demande à vos ancêtres, à mes ancêtres, euh, de parler, de donner la direction. Je viens chasser tout mauvais esprit, toute personne mal intentionnée. Cette vidéo, je la fais, euh, je viens de parler avec une choisie. Et tu es inquiète. Tom, tu sais pas pourquoi tu es inquiète, en fait. Pendant que je lui parlais, j'avais tellement de choses à lui dire que... Je vais dire au monde, tu sais quoi, attends, je vais venir, il faut d'abord que je fasse le direct, comme ça je vais partager ça ici, que tout le monde en profite. Enfin, pourquoi la, je, je viens purifier la connexion, je ouvre l'énergie pour que la connexion passe. Donc, je leur demande la sagesse pour pouvoir passer le message comme ils m'ont montré, comme ils m'ont dit. Attends que les choses se mettent en place. Je n'arrive pas à voir vos commentaires ici. Donc, je vais allumer mon autre téléphone. Soyez patient, s'il vous plaît. Mes enfants sont en de bugger. Wanda. Bon, je vais parler comme ça. Je nettoie l'atmosphère, je nettoie l'énergie autour de cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ. Ce message est très important. Je sais qu'il y en a parmi vous, vous êtes. Euh... Au début de votre travail spirituel, vous voyez beaucoup de... Il y avait des signes. Oh, j'ai vu le, le papillon. Oh, j'ai vu ça. Donc, vous saviez que vous êtes sur le bon chemin. Et là, depuis quelques jours, ça te rattrape. Ça te rattrape. Tu commences à voir les, les anciennes pensées de doute là. Qui t'avait fait croire que tu pouvais qui t'a même fait croire que ça pouvait aller? Hein? Tu dors, tu vois dans tes rêves comment on vient, on t'attaque. La lumière qui a commencé à s'élever. Parce que quand vous m'écoutez, je ne m'appelle pas une lumière pour rien. Parce que j'apporte la lumière. Bon. J'ai finalement pu ouvrir un. Merci pour le partage. OK. Et puis accéder au message maintenant. Beaucoup d'entre vous, quand vous avez commencé à m'écouter. Les deux premiers mois, vous étiez comme si. You know, you were flying first class. Up in the sky. Tout allait bien. L'argent entrait. Tu vois les opportunités. Tu écoutais. C'est comme si tu écoutais l'esprit à tout bout de champ. Tu payais ta dîme tous les deux jours. Ça rentrait. Maintenant, quand ça a commencé à entrer, t'es décepticone. Parce que n'oubliez pas, vous êtes dans une. Vous êtes dans une... Euh, c'est comme si tu es dans une cour. Tu ne peux pas ignorer la épouse la de ta mère. Tu montes, tu descends, elle est là. Parce qu'elle pense à toi. Hein. Quand elle parle chez les marabouts, elle pense à toi. Donc bonjour Algérie. Allegria, pardon. Donc ce message, c'est pour toi. Tu es dans une phase où... Premièrement, j'aime beaucoup ma cloche. C'est un peu comme si j'appelais les esprits. Ouais, un peu. C'est un peu comme si je les faisais rentrer ici. C'est un peu comme si. On mange un peu de cannelle. Je sur la poêle. Waouh! J'aime comment tu écris et bim. <rire> je <dis> et bim. <rire> vous êtes en ligne. <rire> ok. Bienvenue, toi. Donc, moi, la cannelle, je demande la sagesse. j'accentue et j'amplifie la puissance de mes paroles. J'espère que vous avez mangé votre nom ce matin. Donc. Dans la période où vous êtes, premièrement, vous avez beaucoup d'énergie. L'image que euh, le Saint-Esprit m'a donnée ce matin, c'était l'image d'Aladin. Sérieusement. Aladin qui a frotté la lampe et le génie est apparu. Quand le génie est apparu, le, le, le, le génie vient avec une puissance. Il vient avec une force. Il, il attend le commandement. <rire> Au fait, tu hein, dis que le don c'est la base. Vous êtes dans une période où vous avez frotté la lame. Le génie est devant vous. Et il demande maintenant, vous savez quand le génie apparaît, non Vous avez tous vu le film. Vous avez tous vu le, le truc. Le dessin animé. Je purifie l'atmosphère, je purifie vos idées. Le génie attend que tu parles. Ce n'est pas pour rien que la première chose que je vous ai appris, c'était en novembre. Hein, ceux qui sont là depuis novembre, c'est le don. Le don. Tu as pas le don, tu prends la cannelle, tu manges. La cannelle va piquer ta bouche, bien même tu vas voir. Pas le Vous êtes dans une phase où l'ennemi veut utiliser les situations apparentes pour vous faire croire que vous n'avez pas de pouvoir. Votre pouvoir est le genre que tu demandes n'importe quoi à ton client. Tu lui parles de n'importe quel de tes services, il va prendre. Écoute-moi bien. Je ne me réveille pas. Écoutez, je ne suis même pas, pas encore pour mon bain. Hein. Je ne pas encore pour mon bain du matin. Il était dans mon lit, je parlais avec la dame. L'esprit m'a dit que tu dois dire ce que tu as en train de lui dire à une personne. Il faut que tu dises ça aux autres. Je lui ai dit que pardon, attends, temps, il fait le direct. Elle a dit OK. Le roi Davis Wandi commence à te laver avec le sel. Tu m'écris sur WhatsApp. Il y a les WhatsApp en haut là-bas. En fonction de ta puissance, tu peux avoir accès à moi rapidement. Lave-toi, tu mets le sel dans l'eau. Trois pincées de sel. Et tu contactes les numéros, là tu payes le, le truc, la consultation. Donc, il y a le lavage collectif qu'on va faire le premier, mais pour entrer dans le mois. Hier, je vous ai donné les instructions, les choses que vous devez avoir à la maison pour ça. Donc, je disais que vous êtes dans une période où tout le travail spirituel que vous avez commencé à faire, ça a tellement d'énergie à vous. Ça a ouvert vos chakras. Ça a ouvert vos opportunités. Donc, vous êtes là, on va dire... Les yeux des ancêtres sont sur vous. Ils sont comme ça. Et ça, ce sont les signes que vous redoutez un peu. Vous devez briser les mythes de votre tête. Ils disent, qu'est-ce que tu veux? Your wish is my command. Que ce que tu demandes, on va te donner. Et non, si tu arrives dans un restaurant, tu ne sais pas que tout ce que tu vas commander est payé. La façon dont tu vas commander la nourriture sera différente. Parce en commandant, tu vas regarder le prix. J'ai envie de manger le caviar. Ah, 60 000. Euh, Donnez-moi donnez le, le, le, le poisson, poisson brisé là, oui, oui, 10 000. Alors que ton cœur ton voulait les œufs du poisson, là. Bonjour la fortune. Ça va si vous comprenez Ton cœur veut. Maintenant, si tu es dans le restaurant, tu t'assois, tu commandes va commander avec une peur et beaucoup d'entre vous les choisis vous êtes dans cette peur vous ne savez pas que vous êtes dans une période où certains d'entre vous vous sentez l'énergie en vous moi, je parle souvent vous sentez vous sentez comment c'est comme si c'est comme si ça fluctue dans votre corps vous te réveille la nuit tu sens comment tes mains sont tes mains picotent certains vos mains brûlent Vous devez apprendre à convertir l'énergie en argent. Energy is money. Vous me comprenez? Je vous ai dit que je lançais la formation euh, pour former les gens en coaching. Géraldine! Tu dis que je te disais dans le rêve que tu dois te laver le sel. Mais c'est super. Pardon, partagez ma vidéo. Pourquoi j'ai seulement 9 partages? C'est quoi le mauvais cœur que vous avez aujourd'hui comme ça là? Vous êtes chi. Je dois avoir au moins 100 likes. étiez dans l'église, dans tous ces cercles-là, quand votre puissance s'activait, votre famille, genre, à l'église, on disait, ouais, comme tu as la puissance, va crier aux gens que Jésus les aime. Je suis là pour t'annoncer que la puissance que tu sens à nouveau là, First, c'est pour te libérer toi-même de la pauvreté d'abord. Donc je vous donne le droit d'utiliser votre puissance pour vous faire de l'argent. Il y a des moments où, resté, où ça, je restais comme ça. Je pouvais sentir l'onction comme l'eau qui coulait de mes mains. Mon pouvoir, ce n'est pas seulement vous dire que je suis puissante. J'ai eu les phases. Aïe. Ah. Ah, yeah. Il y a un moment, elle sentait l'électricité en moi, si bien qu'elle savait que si elle touche quelqu'un, il y a une dame là, je tente de lui faire un lavage. Après, l'esprit me dit mets les mains sur ses épaules. Dès qu'elle dépose les mains sur ses épaules, courant électrique est passé dans son corps. Bam, elle m'a dit oh, mon ventre, mon ventre. Il est en train de brûler les serpents qui sont dans ton ventre. Je vous ai dit, je vous donne le droit à give you the permission to become rich with your gifts. Et c'est que c'est quelque chose que vous avez beaucoup souffert de ça. La preuve, vous êtes dans des bureaux, on vous ménage chaque jour. Parce que les gens de votre bureau-là, ils, ils sentent votre puissance. Ils connaissent de quoi vous êtes capable. Mais vous-même, vous ne connaissez pas. Ce n'est pas dommage. Il y a certains vous en train de travailler, vous ne devez même pas être en train de travailler pour quelqu'un. Vous ne deviez même pas être en train de travailler pour quelqu'un. Mais vous voilà, vous portez, vous êtes au bureau non Vous devez mettre un écouteur dans l'oreille pour m'écouter pendant que je chante de parler là, pendant que vous travaillez non <rire> You ain't got no money, take your broke m home. Merci, euh, Géraldine. Le thé à la connerie, tu peux le prendre le matin sans parler à quelqu'un. Et surtout les, en, les enseignements, les en, les, ce que tu dis, la méditation que tu fais avant de avant boire, très important. fly flying first class, living the life, up in the sky, glamorous. Olivia, si on rêve, on a, tu rêves qu'on a volé ton porte-monnaie. Je crois que le Seigneur te te une fois de plus qu'on a en train de voler ton argent. C'est-à-dire, dans le spirituel, il y a les gens qui sont en train de prendre ce qui t'appartient. Ça se concrétise généralement par quoi Tu devais avoir euh, gagné un business, ou un truc comme ça. Quelqu'un te promet qu'il va te connecter à une autre personne, qui va te mettre sur un truc, ça va te donner beaucoup d'argent. Quelqu'un te dit, ouais, je vais faire ton visa pour que tu voyages, après il t'oublie. Donc, euh, des avortements d'opportunités. De, de, J'ai fait une vidéo qui était très euh, controversée sur TikTok. On a volé ton étoile. J'ai fait partie 1, partie 2, partie 3. Et euh, je sais qu'il y a des gens qui ne... qui ne croient pas... Vous savez parce que vous ne croyez pas quelque chose que la chose n'est pas... Hein. Est-ce que tu vois l'air Tu vois pas Est-ce que ça empêche que l'air existe hum? Donc, vous êtes dans une période où votre énergie est en train de. Parce que tous les rituels là, c'est la première fois de votre vie que vous vous concentrez autant sur un travail spirituel. Vous devez savoir que ça vient avec. J'appelle ça les avantages de service. Quand tu parles à un démon, tu pries pour quelqu'un, la personne est délivrée, tu finis ça, tu parles à un client, tu dis, voilà, bah il faut, ça là, le service, c'est 500 000, il compte 500 000, il te donne. C'est 2 millions, il compte tes 2 millions, il te donne. Votre langue là est en train de devenir puissante. Donc, c'est le moment pour vous les choisir d'aller dans l'abstrait. Vous n'allez plus faire des revenus fixes. Ah, je, je, je décore bien les maisons hein. on m'a toujours dit que je décore bien les maisons je devrais être décoratrice tu postes sur ton statut décoratrice de maison comme ça et il savait qu'il y a un gros chantier qu'ils ont lancé dans la ville là depuis et le monsieur là ce matin -là, il s'est dit oh là là il me faut une décoratrice le matin il arrive il gronde les employés mais voilà vous n'avez pas vraiment il faut que je prenne une décoratrice ici sa femme de ménage lui dit, « Monsieur, j'ai vu sur le statut d'une femme là. Sa maison est très jolie. Hein? Elle a mis ce matin son statut qu'elle est décoratrice. »« Voilà, le monsieur t'appelle. Tu lui dis, « Voilà, monsieur, je demande 4 millions de francs CFA pour décorer votre maison. Ouais, je vais aller à, à Dubaï ou en Turquie acheter tout le matériel. Je vais revenir vous payer mon billet d'avion. Écoutez, écoutez-moi. On va vous poursuivre pour votre énergie. Il y a même encore d'autres. L'esprit me dit de vous dire que vous avez une énergie qui guérit, une énergie apaisante, qui fait que il y a des gens que si vous, les gens vont payer pour venir s'asseoir à côté de vous, pour venir vous parler. Vous payez, sur, vous me payez pour me parler non Vous me payez pour me parler non N'est-ce pas c'est pourquoi. A votre avis, vous me payez pourquoi Pourquoi vous sautez de ta pour me parler Je suis à 67 comment? à 67 likes. Et j'ai 100 personnes qui regardent. Normalement, il devrait avoir 100 likes. Likez ma vidéo. je vous force à liker ma vidéo bon, et ma vidéo mettez la, mettez, mettez la tête de la on dit une tête de mort la tête de la paix exprimer une émotion donc bonjour mes ennemis je vais vous saluer bonjour mes ennemis vous voyez que je suis en santé non vous voyez non regardez regardez vous voyez bonjour mes ennemis je vous fais un beau sourire ok <rire> Asseyez-vous dans la ville d'Atan, prenez un ticket. Je crois qu'il y a même 300 personnes dans la salle là-bas. Asseyez-vous. Donc, on continue. Vous allez... Vous allez vous rendre compte que... quand vous dites quelque chose, ça se passe. Quand vous pensez à quelque chose, tu penses à quelqu'un vaguement le matin. 13 heures, tu le vois en route, où il t'appelle. Ah, il me faut même les rideaux pour chez moi. Tu penses vaguement le matin. Dans la journée, tu tombes sur, ah oui, madame, les rideaux, oui, je peux faire les rideaux chez vous. Donc, vous allez commencer à voir que, si vous êtes vigilant, bien sûr. Ah, mais c'est super. J'ai des gens qui ont délaqué ma vidéo. Ah, mais vous, êtes super. J'aime quand vous me détestez comme ça. Hein? <rire> Sortez de ma vidéo parce que quand vous restez, ça me fait les vues. C'est pas bien. Quand vous me détestez autant, vous devez quitter de me. Vous me donnez les vues quand vous me regardez. Est-ce que vous savez ça Oh, c'est dommage. C'est dommage. je voudrais que je suis allé quelque part j'ai vu un monsieur je dit bonjour comment ça va il dit ça va les ennemis ça va aussi ils sont là vous allez commencer à vous habituer à la présence de vos ennemis est ce que vous savez que david était habitué à ça je ne veux plus qu'il me déteste je ne veux plus qu'il me déteste mais, mais, mais, mais. Ma coupe déborde en présence de mes ennemis. Le jour de votre couronnement, le jour de votre mariage, c'est votre ennemi qui va venir à tenir le truc, le truc qui porte les bagues, que prenez. On vous a manqué à l'église. que Non, tes ennemis doivent disparaître, ils doivent périr. Oh non, sit down, sit down, watch me rise. I will make your enemies your footstool. Je vais faire de tes ennemis ton marchepied. La Bible n'a pas dit qu'ils vont mourir. Non, way, ne mourrez pas. Ma victoire ne serait pas sucrée si vous n'êtes pas là. It ne sera pas sucré. Je vous you, you vous to être there là pour You need Vous devez être In là, name nom de moi, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. <rire> oh, mon riz, quand elles sortent mon riz, c'est là. Est... Et ça qu'il y a les gens qui ont ça. Ça les énerve qu'elle se prend pour qui Je me prends pour moi. Je me prends pour moi. Hier, hum? je dis que je m'en bats les locks. Quelqu'un dit que tu t'en bats quoi Je m'en bats les locks. <rire> Oh, ma tante me déteste. Euh, euh, euh. Hum. Hum. Écoutez. Vous allez vous habituer. Quelqu'un vient a te dit, j'ai entendu. On a dit qu'on fait le complot contre toi. Est-ce que tu sais que ta tante là, elle te déteste, qu'il faut attention à elle? Quand on te dit ça, tu ris jusqu'à... La personne se tourne. C'est quoi? Tu prends le psaume 23. Si on j'ai de ma Bible, attendez, je cherche la Bible. Je vais vous lire le psaume 23. Je vais vous lire le psaume 23. Vous parlez même de quoi? What are you talking about? J'arrive. Attendez-moi. Je ne sais pas. If you ain't got no money, take your broke. Ne <rire> oh, oh. veux pas dire des mots grossiers. Donc, somme 23, le somme de notre grand-père David, le grand-père du grand-père de notre grand-père Verset 5 You prepare a table before me In the presence of my enemies Vous entendez? Vous entendez? Donc on fait ta fête Tes, amis sont, tes ennemis sont assis à la fête On prépare ton trou. On prépare ta table on ne peut pas ta coupe. On ne peut pas ton, ton, ton gigot de, de, de, de, de ça les énerve. Après on fait, Après, tu entres là comme une, comme une reine. Comme une reine. Ah. Hmm. tu marches... Je me suis dit que vous Je vous les démarches. Il y a la démarche du jet privé. La démarche de la pom la démarche du couronnement, la démarche oh sugar, tu marches cosse, cos. cosse, cosse, cosse. Assois. À partir dis de... asseyez-vous tout le monde. Ton ennemi s'assoit. You anoint my head with oil My cup runs over Donc on vient, te, on te win Ils sont là, ils regardent On verse l'huile dans tout l'eau Le vin dans ton truc, ça déborde Ça se verse partout Les voitures, deux, trois, quatre voitures Cinq voitures, cinq, six maisons Dans, dans cinq pays différents Hein? Elle est partie, elle a voyagé encore Mais ça fait cinq jours qu'elle est rentrée elle est encouragée. Vous allez parler comme mes gardiens. Alors, Liliane, tu as la démarche de la Mercedes. Est... <rire> je vous aime. Vous ne pouvez pas savoir. Oh, Seigneur, Seigneur. Je sais qu'on se connaissait dans une vie, vous là, parce que nos choses, cela donne trop. Je ne peux pas, je ne peux pas parler les choses où les gens acceptent comme vous, là, si vous acceptez. Ah, ça continuons. Euh... Donc, ce que vous devez faire, vous devez euh, prenez beaucoup de, vous devez avoir beaucoup de cristal rose chez vous. Ça, c'est une instruction. Beaucoup de cristal rose. Ok? Même des bracelets de cristal rose. Donc ça, c'est pas le rose totalement. Voilà le rose. Ça, c'est le rose. Euh, mais ça, celui-ci, c'est rose complètement. <rire> Douglas Eli, tu penses que tu es où? Tu penses que tu es où là? Hein, Douglas Eli? <rire> Aïe. mène Joli mais... si tu es nu c'est pas très bien c'est pas bien euh, Tu es exposé, ça veut dire que tu es exposé Ah bon... La démarche de la humeur Pour la humeur, tu dois porter les chaussures solides parce que, comme la roue est un peu haute là, si tu, tu mets les talons un peu trop, moins, moins là, ça peut te faire, tu, tu tombes. Et c'est pas bien que quand tu crânes, tu marches, tu marches, tu marches, tu arrives devant la voiture, tu fais un peu comme ça avant de rentrer dedans. Non, c'est pas bien. Vous <rire> prendrez sûrement la All-Star pour dans la roue. Ah, bien, ben, j'ai une autre idée. Tu prends un petit, euh, une petite marche, une sorte de petit sabot comme ça. Ton chauffeur, donc quand tu vas venir entrer dans la voiture, ton chauffeur met ça devant ta voiture à chaque fois. Tu mets un pied, deux pieds, tu sors dans la voiture. Vous oh, voyez, j'ai les idées. J'ai les idées. Ouais. faut habiller vos chauffeurs comme James Bond. Avant qu'on continue pour le rose squat. Habiller vos chauffeurs comme les James Bond. Avec les lunettes d'argent secret. Mm -hmm. Ok. Bon, vous devez faire ce qu'on appelle un rituel pour couper les cordes. Ok? Cord cutting ritual. Couper des cordes maléfiques. Il y en a parmi vous, vous avez beaucoup d'attaches d'âme. Avec des exticones. Tu un exticone là qui venait, il venait, il te trompait trop trop trop là. Hein? Mm -hmm. Tu restes parfois et te dis que peut-être que lui et moi on aurait pu devenir riche, On aurait pu être heureux. Non ma chérie, il t'utilisait. Let him go. Ok? Ceux qui sont purs vont revenir dans ta vie. Ceux qui sont mal intentionnés ne vont jamais revenir. Il est yémi. Euh, le cristal rose va vous, aimer, va vous aider à restaurer l'amour autour de vous parce que malheureusement comme vous êtes en train de vous élever spirituellement et physiquement aussi beaucoup de personnes voient donc vos cette icône ils sont en train de repartir chez le marabout pour fortifier ce qu'ils avaient fait au départ mais malheureusement pour eux la reine Jocelyne est là ah oui oui oui je me prends, hein, je me crois ah. Jésus est venu hein. Il disait que l'esprit de Dieu est sur moi. Il m'a ouin pour libérer les captifs. Quand vous m'écoutez ce matin là, quand vous m'écoutez ce matin là, vous êtes libéré. Donc malheureusement pour eux, vous savez déjà qui vous êtes. Malheureusement pour eux, vous connaissez maintenant écouter l'esprit. Malheureusement pour eux. Quand tu te lèves comme ça à 5 heures, l'esprit te dit va te laver avec tel truc, mais comme ça, comme ça, comme ça. 6 h 30, tu es en train de faire. Tu veux le kit de blocage, Herman Le kit de blocage normal, c'est 25 000. Le déblocage plus, plus, c'est 55 000. Okay? Pour la consultation, il y a plusieurs services. Euh, Est-ce que tu veux lecture d'énergie Est-ce que tu veux euh, euh, parler avec les ancêtres Est-ce que tu veux. Il y a aussi mission de vie. Donc, quand vous m'envoyez votre photo et vous faites le paiement, ça ne, va, ça ne va pas se passer dans un jour ou deux. Je dois d'abord attendre que mon énergie soit au pic et puis je fais votre lecture d'énergie. Lecture, vous m'envoyez nom, photo, date de naissance, pardon, pays de naissance, ville de naissance, avec votre photo. Voilà. <coughs> Adeline. Donc Je sais que vous ne voulez pas le croire euh, Il y a de cela 3-4 mois Vous étiez high Le fait que vous ayez beaucoup de batailles mentales actuellement C'est parce que Les personnes qui vous ont attaqué sont allées Pour renforcer Ces personnes sont allées pour Elles ont changé de marabout Dieu vous montre qu'il y a d'autres personnes qui ont changé de marabout parce qu'il croyait que l'ancien marabout n'a pas bien fait le travail. Comment il vous fait pour que tu la bloques Et maintenant, je la vois maintenant encore. là même plus de vues en ligne. Hum? Comment ça se fait qu'elle a lancé de nouveaux business Parce qu'ils sont changés. Maintenant, vous devez comprendre que, surtout si vous m'écoutez, premièrement, vous êtes hyper protégé. Vous comprenez. Même moi là, je suis parmi les gens qui vous protègent Vous êtes super, méga, du paix hyper protégé. Et votre protection s'active quand vous vous rendez compte. Ah, je suis protégé. Tu permets aux anges d'agir. Ceux qui ont l'effigie de Saint Michel de l'ange Michel là chez eux. Si vous avez cette, cette effigie-là, appelez-le beaucoup. Parce que vraiment, il y a beaucoup de flèches dans votre direction. Je, je, je, hier, en vision, j'ai cette analogie. Le Seigneur m'a monté en fait. Euh, comme des personnes qui t'embrassent et derrière toi, ils te mettent une, une, une épée dans le truc, une lance, dans le, dans le dos. Mais étant donné que... Avant, quand on faisait ça, tu te perdais. Oh, le, euh, ta bouche la commences à dire, on m'attaque, oh on me ceci. Maintenant, tu connais comment la riposte se fait. J'ai au moins eu deux femmes, elles étaient dans cette situation là. Elle me dit, le Seigneur m'a dit en rêve ou en vision de prendre le kit célébrité. Il y a l'autre qui est venu l'autre jour. Elle me dit, malgré le fait que mes affaires ne marchent pas, Dieu m'a venu encore me dire, « Prends le kit, c'est débouté. » Elle me dit, « Mamie, voilà ça, non, c'est celui qui t'a dit, est-ce que c'est moi <rire> » Est-ce que j'ai envoyé Dieu, que va dire la fin de la période, « le kit, c'est Donc, parmi vous, il y en a, qui va te dire, lève-toi, prends ça, tu verses là-bas. Mélange les deux trucs, là tu pas mettre là-bas dedans. Donc, soyez très vigilants. Parce que maintenant, vous connaissez Bon, les gens qui sont là, ils se focalisent seulement sur leurs rêves. Oh, mon rêve de ceci petit. Je souhaite vous donner des trucs très importants. Que le rêve, si le rêve si, si tu avais rêvé, tu avais oublié, tu faisais quoi Oui, la rose, la couleur rose, c'est l'amour. Ça va attirer beaucoup d'amour sur vous, Sandrine. Quand vous entendez ce que le Saint-Esprit vous dit, agissez. Votre problème avant, c'était que vous étiez. Vous tardiez avant d'agir. Peut-être quelqu'un peut que aller chez Marbouin. On lui donne un truc. On dit que fais ça pendant trois jours. Le premier jour qui commence ses incantations chez lui, suis-toi en appelant ton nom, en utilisant ta photo. La nuit, là, le Saint-Esprit te revient à trois heures. Il te dit pas bah, tu fais ça, ça, ça. Tu tournes. C'est dans deux semaines que tu pas faire. Peut-être l'action que tu allais te lever dans la nuit fait là. Adeline! Ma maison est grande. Elle est à l'autre bout de la maison aussi. Adeline! Tiens, ça va sonner, Tu faut que tu décroches. Mmh, merci. C'est la rapidité avec laquelle tu vas obéir aux instructions qu'on va te donner. J'espère que vous m'écoutez. Certains d'entre vous, on vous a dit depuis que va voir la reine Jocelyne. Là, tu tournes. Tu tournes comme la chaise du, du coiffeur. Certains d'entre vous, il y a des choses que... <rire> Liliane, tu attends, attends Adélie. Vous <rire> m'amusez. Certains d'entre vous, il y a des choses que vous allez venir, je vais activer en vous. Il y a des paroles qui vont vous donner, ça va confirmer ce qu'ils sont en train de vous dire depuis. Vous êtes en train de tourner, vous tournez. Vous tournez. Vous feignez, feignez, vous feignez quoi? Le monde spirituel fonctionne avec la sensibilité. Bonjour. Bonjour madame. Je vous ai m'excusez là. Je vous ai fait un conseil un nuit depuis 2000 francs pour les covid corriger, s'il vous plaît. En fait, j'étais déjà poussée, je n'avais pas mes voies. Maintenant je me suis rendu compte, ce n'était pas le bon montant. Ok, vous avez renvoyé alors 10 000 ou bien? Je vais renvoyer maintenant 10 000. Ok. Je je ai aussi assister pour voir si je peux avoir rendez-vous, s'il une... vous plaît. D'accord, il n'y a pas le problème. Ah, oui. Je suis en direct. Oui. Mamie, je suis en direct. Hein. Je n'ai pas laissé le téléphone à la secrétaire, donc tu vas me rappeler dans une heure. Ok? Bien, bon, je rappelle dans une heure mhm mm Ok. Merci. Vous n'avez plus liké ma vidéo. Comment est-ce que vous cette light? Ah, 126 likes. C'est comment ça venir? Donc, je vous parlais. La puissance que vous avez est, est de telle manière que vous pouvez vous guérir vous-même. Maintenant, vous n'êtes pas une île. Parce que c'est qu'il y a des gens spirituels qui se disent que... J'ai quelqu'un qui m'a dit, ça y est, qu'on m'a dit dans ma famille que je suis jumeau. Je ne dois Personne ne doit travailler sur moi. Ne tombez pas dans cette partie-là. Il y a des voiles spirituels qu'on peut envoyer souvent sur toi. Ça fait que... Il y a des trucs auxquels tu ne penses pas. Tu ne peux pas penser que je dois aller faire ça. Ou bien on te parle même en rêve. Parce que quand tu te couches, tu dors. Ils viennent dans la nuit te parler. C'est un peu comme si vous faites la réunion. C'est pour ça aussi que tu ne dois pas dormir avec n'importe qui. Elle peut venir, elle reste, vous faites l'amour, mais après, ne soyez pas chez elle. Tu ne dois plus te coucher la nuit avec n'importe qui. Parce que quand tu te couches, tu dors, là. Ton esprit se lève. Maintenant, si l'esprit de l'autre personne, là, c'est un décepticon. vous voyez un peu ce que ça va faire, non? Il y a une amie qui m'a raconté une fois qu'elle était... Elle n'a pas fait l'amour avec la personne, mais elle, cou elle était couchée. C'est quelqu'un qui est très puissant. Elle était couchée à côté d'un gars qui la draguait. Ça fait des années qu'il la draguait. C'était un ex. Donc, il n'y avait plus rien. Donc, elle était couchée à côté de, de lui. Dormait. Bon, bien sûr, avant de dormir, le gars, j'ai au essayé de... Tu vois, un peu, mais ça, elle a refusé. Donc, pendant qu'ils sont en train de dormir, Parce qu'elle là elle fait des rêves assez vivides. Donc. Pendant qu'ils sont en train de dormir, un esprit qui est dans la personne, dans l'homme qui est à côté d'elle, se lève. Essaye maintenant de lui faire une couche de nuit. Donc, de coucher avec elle. Dans, elle est en train de rêver. Et là, il dit à l'esprit que ne tente même pas. Ne tente même pas. Elle dit que tu ne peux même pas. Il commence à forcer. Il dit, non, je vais. Elle dit que ne tente même pas. Il se fâche. Elle se réveille. Quand elle se réveille, le gars qui est à côté d'elle est dans un cauchemar, il train à se débattre. Et quand il se réveille le matin, il connaît pas ce qui s'est passé dans la nuit. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà, qui sont soumis à des esprits ancestraux négatifs. Et là, il vit sa vie comme ça, il vit, il vit, il vit, il fait tout. Mais il porte des choses sur lui. C'est pour ça aussi que pour coucher avec les gens, il ne faut pas coucher à n'importe qui, pardon. Il ne faut pas coucher à n'importe qui, pardon. Parfois, il me dit que Seigneur, pourquoi Parce que quand, plus tu connais dans ces affaires, avant quand tu ne connaissais rien, tu pouvais... Un homme te plaît comme ça ou bien une femme te plaît un soir. Mais maintenant que tu connais beaucoup, là, tu ne peux plus. <rire> tu ne peux plus coucher avec quelqu'un, tu passes trois semaines, tes affaires ne marchent plus. Mais ça marche dans que tu as pris. Le temps que ton corps absorbe ça et que ça, ça, ça, ça, ça sorte. Parce qu'il faut avouer que quand vous connaissez certaines choses, vous devenez puissant. Donc tu as une certaine puissance. Le et le romarin, on vend ça. Donc si tu ne connais pas où trouver, tu, tu viens euh, acheter les choses, on peut te donner ça. David souvent dit que tes doigts te font mal. Hein? <rire> ah, si, hein? merci pour les likes. <rire> que ta vie ne manque jamais d'amour et de cœur. Tu compris. Donc, vous êtes des, des maîtres très puissants. Dans la nuit, ils viennent, ils vous parlent beaucoup. Beaucoup même. Vous devez dormir avec quelque chose pour noter. Il y a des sujets souvent qui me disent de la nuit, je me réveille le matin, c'est ça que je vous donne dans les, dans les vidéos. Et certains d'entre vous, vous venez la nuit me voir, je vous enseigne. Certains d'entre vous, même encore, vos « higher self », vos guides, vos, la, la grande partie de vous, en français, je ne sais pas comment on dit, vous, on se voit, c'est pour ça que là Oh, j'étais vu dans mon rêve la nuit. » Oui, oui, on se rencontre. Maintenant, quand on se rencontre, certains d'entre vous, vous venez me dire ce que vous voulez que vous disiez dans la journée. Parce que j'ai des gens qui me regardent et qui sont plus hauts que moi Et des gens qui me regardent et qui sont plus bas que moi Vous êtes tous dans cette vidéo Il y a des gens qui me regardent et qui sont pleins de lumière Qui m'envoient de la lumière Et j'ai bien sûr La, la, la, la foule des, des, des ennemis là Allez faites, des, faites un cri pour moi là Allez les ennemis Allez, Faites moi un high Faites moi un high La cannelle c'est là maïs, ça c'est plein dans la bouche Ma foule de l'émie. Les tricepticons. Et j'ai atteint 15 000 likes sur la page. Merci à vous. Je n'ai même pas remarqué ça. J'allais célébrer. Sandra, on t'a dit dans ton rêve que je peux te soigner. Mais c'est super ça, Sandra. Tu fais quoi Pourquoi je ne t'ai pas encore vu Pourquoi tu n'es pas encore venue me voir, Sandra Si on t'a dit que je peux te soigner, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais encore chez toi vous n'écoutez pas les ancêtres. Vous êtes, vous êtes slow. Vous êtes lent. Et je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous faites ça hmm? <coughs> Donc, dans votre rituel aussi, vous devez. avant de dormir, n'oubliez pas de faire votre bain. Brûler des encens. Purifier l'atmosphère. On m'a aussi donné ça ce matin. Acheter des plantes pour la maison. Les Plantes vivantes, couvrez-vous avec la lumière. Cover yourself with light, couvrez-vous avec la lumière, s'il vous plaît. Vous allez voir que leur rituels qui vont partir faire contre vous chez le marabout. Là, il n'y a pas de waka, il n'y a pas de waka, il n'y a pas de waka, négocier chez vous, négocier, négocier, retrouver vous. Donc, bonjour le roi c'est Certains parmi vous, vous êtes des maîtres, des rois. Certains vous remontez jusqu'au temps d'Égypte, l'Égypte ancienne. Vous êtes des grands maîtres. Non, tu peux encore, euh, pour le lavage du mois, tu peux encore prendre, oui. Ceux qui auront leur règle le premier, le 5, on va faire un deuxième lavage. Ceux qui ont raté le premier, le 5, on va faire un autre lavage. Donc le premier et le 5. Pour le premier, vraiment, la cérémonie sera très longue parce qu'il y a plein de personnes. Donc... Connaît, tu ne bois que le matango. Donc, vous allez devoir, pour certains, changer de profession, augmenter, je peux entendre plutôt, augmenter à ce que vous faites actuellement, vous allez augmenter un service qui a trait avec votre énergie. Certains, vous allez commencer à faire ce que je fais. Vous avez compris. N'ayez pas honte ni peur. Il est yémis. Ouais, oh, Feuillot, depuis la chambre encore commencer. Pourquoi hmm? Une étoile, l'atmosphère. J'invite la lumière, la pureté, l'amour, la paix. vous envoie de la lumière et de la joie. Non, Sandrine, mes prix ont augmenté. Je fais plus les lavage à 15 000. Tu as compris, ma chérie? Le premier, il faut venir avec ce que tu as, mais je fais plus les lavage à 15 000. Juste pour toi, Sandrine, toi, Sandrine en particulier. Je fais plus à 15 000. Vous connaissez l'énergie que ça prend de, faire, de mettre ma même sur la photo de quelqu'un? L'autre <rire> chose que fait le direct, non. la dame-là je l'avais pas encore rencontrée physiquement. Elle travaille souvent à la distance, elle a acheté sa nouvelle voiture, elle a eu ses sa nationalité, elle a eu les papiers de son enfant. Elle venait comme ça chercher l'enfant pour rentrer avec lui en Allemagne, seulement à distance. Elle. Ne blaguez pas avec votre travail spirituel. Donc, vous allez, le matin comme ça, vous allez avoir une idée. Propose tel service. Et beaucoup d'entre vous, les agents de lumière, lancez-vous sur les réseaux sociaux. Je, je sens comment l'esprit veut que je vous gronde par rapport à ça. Si je faisais pas les vidéos Facebook, c'est que vous m'avez trouvé comment Hmm? Rolande, si c'est Rolande, si c'est n'importe qui. Tu dois arrêter. Arrête. Rolande Kemps. Je dis n'était pas lavé Qu'est-ce qui te dit qu'il n'était pas lavé? Le monde de l'esprit n'a pas de distance vous m'écoutez vous vous sentez bien non est ce que je vous m'avez vu physiquement vous m'avez vu Le lavage du mois c'est 30 mille francs 50 euros celui qui n'a pas je vous en prie me prends le sel, tu te laves avec généralement ces jours là je fais les vidéos même si je fais ça je fais le direct sur facebook je fais passer le mot. Vous avez suivi Je nettoie toutes mauvaises ondes, tous les déceptiques là. Prenez le ticket, vous allez dans la file d'attente. Donc, beaucoup d'entre vous, vous devez. Vous avez eu beaucoup peur. Et il me dit de vous dire aussi que la raison pour laquelle vous êtes vulnérable financièrement, c'est parce que vous avez refusé de d'utiliser vos dons pour aider les gens. Vous attendez toujours qu'une que, que, qu lumière descende du ciel. Que la voix de Dieu sorte et dise, Jocelyne, tu peux arrêter. Dieu vous a à tout dit, il a tout donné. A... Vous attendez quoi? C'est un vous. comme ça, vous avez le don de vision. Vous pouvez voir les mauvaises esprits qui sur les gens. Vous pouvez prophétiser sur la vie des gens. Vous pouvez guérir les gens. Vous attendez quoi? Puis lol, la maestro. C'est la représentante d'Allemagne. Donc, prenez son contact là. Vous ducissez. Personal wash is a bit more expensive. <coughs> le roi feuilleux, tu attends. Je ne sais pas pourquoi tu attends. Toi, tu connais déjà pour toi. Moi, t'es moi Yadi. dit. Je n'ai pas le même plus. Hollande Kem, je vois comment tu chanter mes cris maintenant sur WhatsApp. Tu viens d'abord dans mon direct pour dire qu'il n'était pas lavé. Pourquoi il n'était pas lavé Pourquoi Tu Avais demandé à ne plus voir les choses des gens parce qu'on t'avait frustré avec tes dons. Maintenant, de la même façon que tu as demandé qu'on annule ça, demande que ça se réactive. C'est tout. Le spirituel n'est pas compliqué. Et beaucoup d'entre vous en train de souffrir financièrement. Vous souffrez. Vous souffrez. Moi, il ne fait pas passer des gens qui attendent le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Dieu vous a déjà donné tout. Maintenant, le problème que vous avez, c'est que vous avez aussi un problème avec l'argent. On vous a planté dans la cervelle. On vous a planté. Tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas qu'on te, qu te, euh, qu te paye pour tes dons. Tu touches quelqu'un, il se sent mieux. Tu masques quelqu'un, son pied guérit. Non, tu sais, c'est Dieu, c'est Dieu, non, c'est Dieu. Le pied que tu viens de guérir, là, ça t'a pris au moins 200 000 francs d'énergie. Tu pars, tu te couches, tu dors même trois jours. Pour remplacer l'énergie que cette personne. Écoutez, le monde spirituel. Hum. Les trois jours que tu vas dormir, ou tu vas te rester trois jours sans voix sans pointer là. Parce que là, le pied que tu as soigné là, ça a pris ton énergie. Comme tu as fait ça gratuitement. La Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Est-ce que tu, tu, tu es sûr que c'est gratuitement que Dieu t'a donné? Au fait, je viens de voir ton message. C'est ce qu'elle avait fini le direct qu'il avait voir ta dîme. J'ai vu que tu as, tu as fait le paiement. Je bénis ta dîme au nom de Jésus. Aïe. Ah, yeah. Le lavage privé c'est-à-dire express tu vas payer deux fois plus i think somebody asked for that you know you're going to pay twice the price so then you have a personal watch voilà beaucoup d'entre vous vous m'écoutez quand vous vous, vous, vous sentez l'énergie dans votre main l'énergie là doit être utilisée Comprendre comment le travail, le monde spirituel fonctionne. C'est d'entre vous, vous avez l'énergie, ça. C est, c est, quand, quand ça commence, tu as les idées, tu as les. Tu, tu, Exprimez vos, vos talents, s'il vous plaît. Moi, quand ça commence, j'ai justement envie de parler. C'est pour ça que je viens faire moi mes directs. Moi, ça me prend conseil. Je dis qu'il faut que je touche quelqu'un. Je dois toucher quelqu'un. I need to touch somebody. Mm -hmm. Et généralement, ceux qui ont le don de guérison des mains, votre parole aussi à la guérison. Il y a beaucoup de personnes que quand vous m'écoutez, même ça vous guérissez. Jésus avait aussi ça. Quand il enseignait, parfois, les gens étaient guéris pendant qu'il enseignait. personal wash is 100 euros. Donc, so, une um, CFA, c'est comme like 65,000. Est-ce qu'on a besoin de formation? Vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes en formation avec moi depuis. Hein? Si vous m'écoutez et vous faites ce que je dis depuis déjà 2-3 mois, vous connaissez déjà plus que 80% des gens là dedans 90% même. Beaucoup de personnes connaissent, il y a des gens qui connaissent plus que moi, quand ils tombent sur mes vidéos, ils savent que je ne suis pas, je ne suis pas, I'm not the smartest, I'm not the wisest, but I'm going to be the best at what I do, you know, whatever I'm doing, I'm going to be the best at it. Je m'assure que je vais devenir la meilleure version de moi-même, Que aujourd'hui je sois meilleur qu'hier, c'est tout. Et parfois vous vous, vous, vous rabaissez trop. Tu es une femme que tu as, le, tu as le coaching dans le sang. Tu encourages naturellement les gens. Tu es toujours en train de vendre des petits petits trucs. Pourquoi quelqu'un te donne 500 euros, il faut que tu vendes 50 produits. Ah ah, ma chérie. Which kind of stress be this? Hmm? Alors que tu peux avoir un client. Tu fais deux séances avec lui, il te donne 500 euros. Vous m'entendez non Tu m'entends Tu as compris Je parle à quelqu'un spécifiquement. Tu m'as compris Tu m'as compris Allez revoir la liste de vos services. Les petits petits trucs que vous vendez à 20 euros. Tu vends quelque chose à 20 euros. Tu fais combien de bénéfices sur ça tu vas acheter la caïne comment? Le jet privé avec les produits de 20, tu vends un produit par jour, 20 euros. Hein? Sont quand même sérieux. Oh. Tu, tu, tu, tu, tu ne m'honores pas. Tu veux me payer les dîmes de combien? On peut la dîme de 10 euros par semaine. Hein? We going first class up in the sky. I do distance work. If you haven't heard that one, you're not my client, ok Kenny. You heard me, Kenny. I think you still need to listen to my videos a lot before. Edwige, on t'a donné le remède du cancer. Pourquoi tu n'as pas encore sorti ton remède If you send a message inbox Judith, we're going to tell you how to send the money. You can do PayPal, you can do um, contact one of the representatives in one of your countries. They will take the money for forward whatever is needed, here. Yeah. Vital Mundo le bourgeois, pardon pas, pardon sort. Si tu écouté 30 secondes tu ne comprends pas de quoi je parle. Je t'en prie. Moi, ce que je prêche, ce n'est pas pour tout le monde. Comprends-moi. Je ne suis pas appelée à tout le monde. Il y en a parmi vous, vous êtes des motivatrices dans l'âme. Je ne sais pas combien de femmes tu as déjà conseillées elles ont lancé leur business à marcher. Donc tu penses que tu ne mérites pas qu'on te paye pour cette onction sur toi Hein Fais de la fausse humilité fausse humilité, va ah, tu sais, moi, je ne sais pas, hein. Je ne suis pas si hum. Arrêtez. Stéphane Boet. Vos photos que vous venez, là que vous priez pour moi, aidez-moi. Je vous apprends comment manipuler la parole. La parole, c'est une épée. Tu as vu quelqu'un sur le champ de bataille Il prend l'épée. Voilà l'épée dans sa main. Non Même l'ennemi, quand il va te voir, va fuir seul pardon, pardon, pardon, please. Poussez-vous la fille si passe. Poussez-vous la fille si passe. Hmm. Seigneur aide-moi. Hmm. Et l'épée là est dans ta bouche. It's in your mouth. Speak it out. Speak the word. Speak what God says about you. I'm a queen. I'm royalty. You cannot take that away from me. Hmm? I have a room full of enemies. I got enemies. They're my footstool. Come on. Faites attention aux gens qui viennent vous donner les paroles. Ça ressemble à la Bible mais ce n'est pas ça. Hmm? <rire> tu sais, il faut avoir peur. Hein? La fille là, elle, elle est partie dans un grand saucé là. Hein? <rire> Certains de leurs marabouts là ne vous peuvent pas. donc vous devez façonner de nouveaux services. Arrêtez de dire que vous attendez. Certains parmi vous, des vêtements par exemple, vous vous habillez bien, des gens payeraient pour que vous veniez euh, refaire leur garde-robe parce qu'ils savent pas où acheter les vêtements. Ils ne savent même pas comment porter les vêtements sur eux. Ils ne savent pas comment agencer les couleurs. Vous savez tout ça. Et vous manquez l'argent. And you lack money. Tant que le téléphone existe, YouTube, Facebook, même dans 20 ans, il y aura une autre plateforme qui va sortir. You know go lack money. Tu ne peux pas manquer l'argent. Never. Never. Vous devez connaître Go put down for me. My contact is the Cameroonian contact above this video 693 693 50 2266. Sometimes you need to be a seeker, you need to know how to look for things. The contact is above this video. Go and look for it, okay? Bon, on doit partir. On doit, on doit y aller. Mm. Mm. Mm. Mm. Merci. Cet esprit, merci. Je dis merci à vos ancêtres. Merci pour ceux qui ont été délivrés de la peur aujourd'hui. Merci pour ceux qui ont reçu les idées pour les, strat les stratégies sur comment est-ce qu'ils vont faire pour lancer leur business. Euh, je vous ai dit qu'on lance le coaching dans quelques jours, dans environ six jours. Donc... Ce sera pour les femmes qui veulent se lancer dans le coaching. Donc je vais faire, je travaille beaucoup avec l'esprit, avec l'énergie. Donc il y a ce coaching spirituel. Parce que quand tu es coach, tu aides les gens à sortir de leur trou noir. Donc à part le blablabla, il y a le côté énergétique. Donc ce programme de coaching qu'on va lancer dans quelques jours, ça va vous permettre de pouvoir, euh, il y en a parmi vous, votre mission de vie. Vous êtes là pour aider les gens à sortir du, des ténèbres. Ok Donc, si vous êtes intéressé par ce programme et que vous avez mis de l'argent de côté pour payer la formation, vous me contactez. Ok Voilà. La formation, c'est 3 000 euros. En CFA, c'est 2 millions de francs CFA. Voilà. Donc, ça, c'est pour les gens qui vont travailler. Si tu, vas, tu crois que tu vas me donner 2 millions, tu vas te coucher à la maison, je vais te faire le travail pour toi. Tu as menti. Parce que plus tu, as de, tu es euh, euh, élevé spirituellement, plus de travail tu as. Certains d'entre vous êtes appelés à écrire des livres. Le livre de votre histoire, de votre vie. Vous devez écrire le livre de votre vie. Vous êtes encore là à vous tourner. Je vous bénis. Merci pour les likes. Vous m'avez donné 180 likes. Ah, oh, mais c'est super. Vous êtes super. Vous êtes super. Ok, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, très très bonne journée. Ok. Je vous envoie de l'amour, je vous envoie de la lumière, je vous envoie de l'énergie pure. Et ne vous en faites pas. Hein. Ils ont essayé. Si vous saviez tout ce qu'ils ont déjà fait, vous n'auriez plus peur. Parce que malgré tout ce qu'ils ont fait, il y en a qui sont partis parler chez les marabouts. toi tu dois mourir dans une semaine. Ça fait sept ans qu'ils ont fait ça. Tu es encore en binôme. Tu crois rien qui t'a protégé. Tu as peur de quoi Ils ne peuvent rien. Donc, c'est le matin. Je sais que beaucoup d'entre vous pas encore sorti de la maison. Allez faire votre travail spirituel avant de partir. Vous avez compris. Non? Donc, shout out à mon coiffeur. Je passe le bonjour à mon coiffeur. Mon coiffeur est superbe. Ouais.